Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Mon nom est Eli. Aujourd'hui, nous allons parler de texte. Comment est-ce que vous travaillez avec des textes sur votre site web Pour information, nous travaillons hein, cette présentation elle est faite avec euh, l'outil Chita de la plateforme Builderall et nous allons sur notre outil, notre éditeur web. Ok, je vais supprimer celui-ci et on va recommencer à partir de zéro. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Donc, comment je fais pour importer du texte sur mon éditeur web Pour importer un élément, que ce soit du texte ou autre. Aujourd'hui, on parle du texte. Je vais cliquer sur cette flèche et ajouter élément. Et là, j'ai toutes les fonctionnalités de l'éditeur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le texte. Donc, je vais cliquer sur le texte. Vous allez remarquer qu'il y a titre normalement, c'est titre H1. Je glisse, je dépose là. Et à titre H2, H3, H4, 5, 6. Et celui-ci, on l'appelle paragraphe. Que représentent les H1 et autres Donc, H1, H2, H3, en fait, c'est ce qu'on appelle des balises. OK. À quoi servent les balises Les balises, au en fait, donnent des indications au moteur de recherche. Le H1, ça dit, euh, ça montre au moteur de recherche que c'est le titre principal de la page. H2, H3, jusqu'à H6, etc. C'est des titres secondaires. Ok. En plus de ça, au niveau du H1, c'est le H1 qui, le, la balise H1 qui va, qui va permettre au, au, au moteur de recherche en fait d'identifier le sujet principal de la page. C'est pour cela que il est recommandé d'utiliser uniquement un seul titre H1. C'est-à-dire que si je veux mettre beaucoup de texte sur mon site. Je ne vais pas utiliser le titre H1 deux fois. Il faut que je l'utilise une seule fois. S'il l'utilise deux fois ou plus, ça va soumettre de la confusion en fait au niveau des, des, des robots. Ils, ne seront pas à, ils auront du mal à connaître le titre principal de la page. Donc, pensez sérieusement à cela. Vous avez le droit d'utiliser un seul titre H1, mais le titre H2, on va aller dessus. Je retourne, ajouter, éléments. Le titre H2, vous pouvez en utiliser autant que vous en avez besoin le titre h3 pareil h4 pareil donc vous remarquerez que chaque fois pour amener du texte je clique dessus je glisse et je dépose ok etc etc le paragraphe au fait c'est pour écrire vraiment du texte, du contenu ok quand je vais écrire du contenu euh, euh, je vais pas utiliser du euh, titre euh, h2 ou h5 etc je vais utiliser ça du paragraphe parce que voilà je veux vraiment écrire beaucoup de texte, ok. tout ce qui est titre c'est pour mettre des titres euh, euh, des titres, c'est pour mettre des titres pour faire simple, ok, euh, et ça permet d'organiser au fait le mon texte sur ma page. Donc voilà euh, les différents aspects, euh, les différents euh, types de tests que vous pouvez avoir sur votre site web. La prochaine fois, dans la prochaine présentation, on va commencer à parler du trait euh, du, du, du de la modification du texte. Comment est-ce que vous faites pour modifier euh, le contenu, donc le texte Comment vous changez les couleurs, etc. Euh, les fonctionnalités liées au texte, on va en parler la prochaine fois. Vous sachez que vous vos remarques et vos vos questions sont les bienvenus. Pour ceux qui aimeraient créer leur site internet, nous avons créé hein, une une une plateforme euh, pour vous aider à le faire. C'est c'est une plateforme de formation gratuite. Donc pour cela, allez sur notre site web adouv2.fr. Une fois que vous êtes dessus, dessus vous scrollez vers le milieu de la page, quelque part, par là, et vous avez euh, accès là, le, le truc, je commence ma formation. Un bouton qui s'appelle euh, je, je commence ma formation. Vous passez la souris dessus, vous cliquez dessus et vous serez redirigé sur une page pour créer votre compte gratuit. Et grâce à ça, vous avez les informations et même des modèles de sites web à télécharger pour développer, hein, du moins pour créer votre site internet. Si vous avez des questions, envoyez-les nous. N'hésitez pas à hein, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, en tapant agence web AWDE. On se retrouve pour la, une prochaine présentation. Au revoir.